Comment chanter avec une voix grave Voilà une question que tu te poses peut-être, eh bien, c'est le thème de cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage très régulièrement sur cette chaîne YouTube des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter et à gérer ta voix efficacement. Alors, n'hésite pas à t'abonner, clique bien sur la petite cloche, Ça te permettra de recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo et de nouveaux conseils sont publiés. Ça te permettra aussi d'être en lien avec moi puisque je fais de plus en plus de directs sur cette chaîne YouTube et ça te permettra d'être alerté quand je suis connecté. Tu pourras ainsi me poser tes questions via le chat et je t'y répondrai avec grand plaisir. Alors. Euh, chanter avec une voix grave, il faut déjà savoir quelque chose. C'est qu'il euh, y a un lien euh, par rapport à ton gabarit. Euh, C'est-à-dire que euh, tu sais, c'est une histoire de, de tuyauterie. Je ne sais pas si tu as déjà vu une flûte de pan, tu sais cet instrument où on, a, euh, on joue comme ça, là, et en, en soufflant, on a des petits tuyaux et des grands tuyaux. Et Les tuyaux les plus petits sont les tuyaux euh, des notes les plus aigus. Les tuyaux les plus longs sont euh, les tuyaux des notes les plus graves. Donc C'est vrai aussi pour les orgues. Si tu vas dans une église que tu vois les grands tuyaux d'orgue, eh bien les tuyaux piccolo, ce sont les petits et les tuyaux graves, ce sont les plus longs. Donc, tu comprends par là que les personnes qui sont grandes, qui ont un grand coup. Un grand gabarit, eh bien, euh, auront plus de facilité à générer des notes graves plutôt que des personnes qui seront euh, beaucoup plus petites et qui auront un conduit vocal beaucoup plus court. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, tout n'est pas perdu. Euh, on peut euh, malgré tout euh, chanter avec des notes graves dans la limite, du coup, de notre physiologie. Et ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va chercher à, justement à garder un larynx assez bas. Euh, et, euh, pour cela, euh, je vais t'expliquer euh, ce qui va se passer. On a en fait, donc le larynx, il se situe ici euh, dans la gorge. On a, euh, quand tu avales ta salive, on va le faire ensemble, on a un mouvement de baïonnette qui se fait. Tu as peut-être senti que la pomme d'Adam, là, à un moment s'est levée et ensuite elle est redescendue. Alors pour se lever, on a des muscles en fait qui vont la, la, la tracter vers le haut, euh, les élévateurs du larynx. Et puis pour la faire redescendre, eh bien, on a quelques muscles, mais pas tellement, euh, qui vont la, la tracter vers le bas. et euh, Le truc, c'est que pour que la pomme d'Adam puisse bien redescendre, il faut que les muscles qui l'ont tracté vers le haut relâchent. et Donc nous, ce qu'on va faire pour pouvoir chanter euh, grave euh, plus facilement, c'est qu'il faut qu'on apprenne à bien détendre ces muscles-là. Et on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, c'est-à-dire que quand on travaille nos vocalises, tu sais, on a l'habitude de le faire sur des gammes. Et on va comme ça toujours vers le haut, vers le plus aigu. Moi, ce que je te propose de faire, c'est que si tu souhaites Travailler une voix grave, ça va être de travailler à l'envers, de travailler en fait toutes tes gammes en descendant. Et on va faire. Et on descend, et on descend, et on descend. Et en faisant ça, eh bien, tu vas te rapprocher de plus en plus des graves, et tu vas voir que tu vas pouvoir entraîner ta voix à descendre dans les graves plus facilement. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce que je te donne. Tu vas travailler en fait à l'envers de ce que font les gens. Au lieu de faire des gammes qui montent dans les aigus, tu vas travailler des gammes qui descendent dans les graves. Tu vois, c'est tout simple et c'est vraiment facile à appliquer. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as des amis qui euh, souhaitent aussi chanter dans les graves comme toi. Euh, si tu souhaites aller euh, plus loin, je t'ai préparé une vidéo sur les outils que j'utilise, les outils euh, informatiques, des petits logiciels gratuits qui vont pouvoir t'aider à t'améliorer euh, quand tu chantes. Alors, c'est une vidéo spéciale que je peux t'envoyer dans ta boîte mail personnelle. Pour cela, tu as juste besoin de me laisser ton prénom et ton adresse mail en cliquant dans le lien qui est ici juste en dessous dans la description. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao